C'est une bonne situation ça, acheter des abonnés sur YouTube En temps normal, je t'aurais répondu, écoutez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Mais là, vu qu'on rentre sur un sujet intéressant, je vais plutôt te dire, on va voir ça dans cette vidéo. En attendant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brasier et j'aide des étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne et rejoins-nous. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que c'est intéressant d'acheter des abonnés sur YouTube On voit pas mal de vidéos là-dessus, des gens qui font des reviews, où ils vous disent « Oh, j'ai acheté des abonnés, ça a marché !» ou « Oh, j'ai acheté des abonnés, ça m'a permis de faire ça !» ou « C'est une bonne idée pour ça, c'est une mauvaise idée pour ça !» Je vais vous donner mon point de vue totalement subjectif de ce que je pense de l'achat d'abonnés. Donc, euh, j'ai vu sur une vidéo qu'on pouvait également acheter des vues. Donc, bien sûr, tout s'achète, les vues, les abonnés. Euh, on ne va pas rentrer sur le sujet d'acheter des vues, mais déjà sur le sujet d'acheter des abonnés pour un peu avoir, on va dire, au début, une chaîne qui a facilement 100, 200, 500, 1000 abonnés et que les gens derrière s'abonnent plus facilement quel est le piège en fait et le danger d'acheter des abonnés et du coup d'avoir cette satisfaction on va dire euh, d'un instant de se dire « Oh, j'ai atteint les 1000 abonnés en ayant payé euh, je ne sais pas combien de centaines d'euros, euh, maintenant je peux faire des vidéos, les gens vont s'abonner tout seul. Bah, » En fait déjà YouTube il va capter que ta chaîne va gagner énormément d'abonnés en peu de temps en n'ayant euh, pas publié un contenu qui est devenu viral. Donc ça déjà c'est mauvais signe parce que si YouTube se rend compte un jour, je pense que tu peux prendre un ban de ta chaîne et ce serait dommage que tu te mettes à travailler, à produire du contenu et que euh, six mois plus tard, sans prévenir, YouTube capte que tu avais acheté des abonnés et que ta chaîne se fasse euh, comme ça striker, supprimer euh, parce que tu as fait une erreur dans tes débuts. Donc déjà, premier point et première raison pour le fait de ne pas acheter des abonnés sur YouTube. Le deuxième point, c'est que YouTube, en fait, euh, si tu veux, tu vas choisir une thématique au départ quand tu vas te lancer sur YouTube, donc tu vas parler d'un sujet, je sais pas, imaginons, tu veux parler euh, de la pêche à la ligne et tu veux faire une chaîne YouTube là-dessus. Si tu achètes des abonnés, ça va être des gens qui ne vont pas du tout être intéressés par ton contenu. Parce que euh, c'est des gens qui sont totalement random. Et souvent, c'est euh, même des comptes qui sont fake. Donc, les gens ne vont jamais voir passer tes, tes publications et tes vidéos. Parce que ça va être juste euh, des, on va dire, un compteur d'abonnés qui a été augmenté euh, virtuellement. Mais les gens, ce pas du tout des abonnés fidèles, qualifiés, qui vont regarder ton contenu. Et c'est là qu'est le danger. C'est-à-dire que si YouTube, euh, tu sors ta vidéo, il voit que tu as 1000 abonnés. Et que derrière, tu fais une vue, deux vues, trois vues, on va dire, par limite erreur ou limite des gens qui sont pas abonnés à ta chaîne et que sur ta base de 1000 abonnés que tu as acheté bah, tu fais pas de vue, YouTube va se dire Ok, ce créateur est inintéressant ou cette créatrice est inintéressante, donc son contenu qu'elle a montré à sa base d'abonnés, s'il plaît pas déjà à sa base, pourquoi je le montrerai à d'autres personnes Et c'est là que du coup, tu auras peut-être acheté des abonnés qui t'auront fait atteindre un certain compteur, mais derrière, tu vas galérer à avoir de nouveaux abonnés, on va dire de manière totalement naturelle via un trafic organique sain, parce que tout simplement, tu auras un peu bousillé ta base d'abonnés de base en ayant acheté des abonnés. Donc voilà la raison. La seconde raison que je peux t'évoquer sur le fait de pourquoi il ne faut surtout pas acheter des abonnés, c'est que tu vas avoir des abonnés qui ne sont pas qualifiés, qui ne vont pas regarder ton contenu. Et derrière, quand YouTube va faire les ratios de pourcentage d'abonnés qui regardent la vidéo par rapport au nombre d'abonnés, bah il va se dire « le ratio est pourri, donc je ne vais pas présenter sa chaîne à quelqu'un d'autre ». Donc ça, c'est vraiment les deux grosses raisons que J'avais envie de te mettre en avant et de te mettre un peu en lumière parce que peut-être au départ on se dit tu vois c'est acheter des abonnés mais c'est pas grave, c'est des abonnés fidèles, ça a fonctionné, ou je vais acheter des abonnés, mais ça va me permettre comme ça de lancer ma chaîne YouTube. Il n'y a rien de pire pour faire enfin il n'y a rien de pire que d'acheter des abonnés justement pour euh, saturer un peu sa chaîne YouTube. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur les vues, parce que autant les abonnés, tu vois, on peut se dire que c'est une audience qu'on achète et que du coup tu comprends un petit peu mieux maintenant les enjeux qu'il y a derrière et pourquoi il ne faut pas le faire. Autant les vues, parfois on peut se dire que c'est un petit peu différent, ça ne fonctionne pas de la même façon et vaut mieux acheter des vues que des abonnés. Si tu veux que je te fasse une vidéo également sur pourquoi c'est pas trop une bonne idée d'acheter des vues sur ta chaîne YouTube, tu peux lâcher un like et si je vois que vous êtes beaucoup à être intéressé, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas non plus également acheter des vues sur YouTube et quelle est la différence entre acheter des abonnés et acheter des vues, quelles sont les répercussions qu'il peut y avoir sur ta chaîne. Si cette vidéo t'a plu, comme je t'ai dit, tu peux lâcher un like et si tu veux plus d'infos sur ce sujet également. Maintenant, tu peux rejoindre également la Missive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie. Un email chaque jour pour t'apprendre à réussir sur YouTube obtenir tes 1000 premiers abonnés, mais cette fois de manière totalement euh, légale et grâce à des stratégies qu'on va mettre ensemble en place, et également gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études grâce à ta chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Et en bonus, tu auras un petit cadeau, c'est le premier chapitre du livre « Le petit guide du YouTuber étudiant », le livre que j'ai publié en maison d'édition. Ce sera le chapitre « Choisir son matériel pour bien débuter ». Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un commentaire pour donner également ton avis sur le sujet et la partager à des amis qui seraient tentés d'acheter des abonnés ou qui voudraient se lancer sur YouTube et qui voudraient partir sur des bases qui sont totalement saines. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.